Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la holite. Alors la holite, elle se présente de cette façon là, donc c'est une pierre blanche avec des rainures grises, voilà, alors elle est souvent confondue avec la magnétite mais ce sont pourtant bel et bien deux pierres différentes. Elle a été découverte en 1866 au Canada par Henry Howe, oh, d'où son nom de holite. D'ailleurs, les principaux gisements se trouvent évidemment au Canada, mais aussi aux États-Unis et au Brésil, même si on en trouve un petit peu ailleurs. Elle a une dureté de 35 de et demi sur l'échelle de mots et la olite fait malheureusement partie des pierres largement utilisées pour contrefaire la turquoise. La turquoise, elle était, elle est très chère et du coup, beaucoup teintent la olite pour la faire passer pour de la turquoise et c'est tellement courant qu'on en a même donné un nom. On a donné un nom à cette fausse pierre, on l'appelle la turquénite. C'est quand même un comble. Bref. Donc nous allons analyser cette pierre d'une façon différente aux autres fois. A chaque fois, je vous donne les propriétés des pierres, mais il faut savoir qu'elles ne tombent pas du ciel. Elles, elles découlent forcément de quelque chose. Et en général, de quoi euh, découlent les propriétés des pierres Et eh bien de la formation de la pierre, de son système cristallin, de sa composition chimique et de sa couleur. Là, nous allons étudier tout ça l'aolite et on va voir si ça colle avec les propriétés qui lui sont associées l'aolite elle est blanche prioritairement blanche elle est donc associée au chakra couronne le blanc qu'est ce que ça fait ça clarifie le mental cette, cette couleur elle donne accès à des hautes sphères elle est souvent utilisée pour s'élever spirituellement si on regarde les propriétés énergétiques de l'aolite on retrouve favorise l'intuition et aide euh, l'éveil spirituel. Donc là, c'est bon, ça colle avec la couleur. Son principe de formation est sédimentaire. Donc les minéraux sédimentaires, ils nous aident à identifier les, les empreintes, les principes, les, les dogmes qu'on nous a inculqués depuis l'enfance. Parfois, en grandissant, ben, on se retrouve en, en opposition avec ces idées-là. Les minéraux sédimentaires, ils vont nous aider à nous en défaire pour ne plus être en conflit avec notre environnement. Dans ce cas, on peut dire que les propriétés psychiques, euh, comme clarifie l'esprit, aident à surmonter ses peurs, apportent la paix intérieure, c'est ce qu'on retrouve pour l'aolite, sont donc apportées par sa formation sédimentaire. Sa composition chimique, c'est silicate de calcium et de bore. Le bord, il aide à, dans les problèmes intestinaux, il atténue les problèmes cutanés euh, et les troubles du système nerveux. Dans les propriétés physiques de l'aolite, on retrouve Facilite la digestion. Sur le plan psychique, le bord, il va équilibrer la nervosité et l'hypersensibilité. Et dans les propriétés psychiques de l'aolite, on retrouve combat l'hypersensibilité pierre calmante, donc là on voit que c'est lié à, euh, au bord. Pour ce qui est du calcium, le calcium sur le plan physique il sert à la formation et à la consolidation des os, des dents et des tissus, on a tous entendu parler du calcium pour nos os. Le calcium élimine aussi les liquides, il favorise la coagulation du sang et normalise le rythme cardiaque et fortifie le cœur. Là, on va retrouver sur les propriétés de l'aolite, faculté drainante et détoxifiante, diurétique, d'où son utilisation très répandue en lithothérapie pour son aide pour les régimes, mais en fait c'est parce que l'aolite détoxifie, draine et est diurétique. Consolide les os et les dents, donc on retrouve pourquoi puisqu'il y a du calcium et stimule la circulation sanguine. Sur le plan psychique, le calcium améliore la mémoire, le discernement, stabilise les émotions et stimule en cas de fatigue. De ce fait, on peut comprendre pourquoi la olite est conseillée en cas de problème de mémoire et qu'elle aide à la concentration. Sur le plan spirituel, le calcium favorise la croissance spirituelle et là, on retrouve la propriété de la holite qui est l'éveil spirituel. Ensuite, on va terminer par son système cristallin. Le système cristallin, il est de la holite, il est rhomboédrique. En gros, c'est un triangle. Bon alors, lui pas de bol, le rhomboédrique, il est considéré comme étant neutre, mais quand même, c'est un système cristallin qui nous amène le plus simplement possible vers notre bien-être. Il apporte équilibre, harmonie, et donc là aussi, on peut rapprocher la propriété de clarifier l'esprit. On a fait le tour, et maintenant vous comprenez d'où viennent les propriétés euh, physiques, psychiques et spirituelles de la holite. Pour ce qui est de son entretien, pas de sel directe, donc de l'eau déminéralisée ou de l'eau de source. Et pour son rechargement, elle aime le soleil, donc ça va être soleil. Quand je dis soleil, c'est toujours, c'est pas en plein soleil, c'est le matin ou le soir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette, cette nouvelle approche euh, des minéraux. Comme ça, je, je pourrais éventuellement refaire ce genre d'analyse de temps en temps. Je vous remercie de m'avoir écouté et euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao